Eh bien bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo. Bah écoutez là, je vais vous expliquer un petit peu mes combinaisons, comment je les fais, comment je les fabrique. Là c'est un petit peu particulier parce que bon, on est toujours, quand on est clavier, on veut toujours jouer d'un autre instrument. Pour moi, j'ai toujours voulu un peu jouer du saxophone et machin, de la guitare. Et euh, je dis que la guitare, ça peut être pas mal. Alors bien sûr, c'est pas pour remplacer un guitariste, loin de là, sauf que bon, il a des choses à dire entre autres. Alors je vais prendre un exemple, je suis en mode combinaison. Je suis, là je n'ai rien rien sur mon clavier, j'aimerais bien avoir euh, allez, sur ma droite un son d'orgue. Encore une fois, ce sont des exemples. Si vous voulez avoir des sons de violon ou une trompette à droite, faites ce que vous voulez. Là, c'est entre autres mon exemple. Et là, je vais aller chercher, bien sûr, dans ma combinaison, dans ma combinaison qui est juste devant moi, je vais aller chercher mon, mon son d'orgue. Donc, c'est très simple. J'appuie sur la famille Orgue et donc je vais prendre les sonorités qui m'intéressent. Par exemple, j'ai je choisi je celle-ci. Je vais monter un peu le volume qui est ici. Ouais, ça c'est pas mal. Je reviens. Ça c'est bien, mais rah, ça fait un petit peu, un petit peu, j'ai quelque chose de plus gras. Ouais, c'est très simple, je vais prendre une autre piste et je vais aller chercher, par exemple, des cuivres qui sont ici. Ah oui. Ah, elles sont un petit peu vintage, les années 70. C'est ce que je veux. Ça c'est bien. Bon, maintenant, je me dis, ça serait bien d'avoir une basse et de pouvoir avoir des petites rythmiques. Tiens, tiens. Sur la gauche, qu'est-ce que j'ai pu bien Ben il y a en fin de compte dans le Nautilus des sonorités de, de guitare un petit peu électrique, sauf qu'il y a ce qu'on appelle des loops à l'intérieur qui sont posés. Alors ça, ça aide énormément. Déjà la rythmique elle est déjà posée. Je reviens sur mes, mes mixages. Bon ça c'est très bien, j'ai donc mon son d'or, mes cuivres, tout va bien, j'aimerais bien avoir euh, hmm, ici une guitare une guitare. Donc j'étais cherché encore une fois dans la banque guitare. Là, j'ai pris une guitare électrique AC30. Ah, AC30, c'est quoi Ah ben écoutez, c'est les ampli Vox, c'est une référence qui est très très très connue dans le monde, vieille référence d'un AC30, c'est un son très très particulier de guitare électrique, bien sûr. Et euh, là, bien sûr comme Korg et Vox, c'est la même maison. Ils se sont dit, bah, on va récupérer des choses de chez Vox. Et entre autres, ils l'ont mis dans le Nautilus, ce qui me permet d'avoir ce son un peu, un peu électrique, mais... Sauf qu'il est un petit peu fermé. Ça, c'est bien, mais j'aimerais bien rajouter ce wah qu'on avait à l'époque 70, même encore aujourd'hui, mais loin. Et donc, le wah je l'ai mis ici. C'est-à-dire que comme je peux avoir 12 inserts d'effet, je me suis dit, que ben, le wah-wah au lieu de le mettre directement sur soit une pédale ou soit dans le son, ben je l'ai directement sur, en fin de compte, je sais, qui me permet d'avoir un... quelque chose d'un petit peu plus vivant sur mon son. Donc là, j'ai installé un petit peu mon univers, sauf qu'il me manque une rythmique. La rythmique, je vais l'avoir avec les arpégiateurs. Il y a bien sûr arpégiateur et drum track. Drum track, c'est. Quand je suis sur cette page, je vais avoir mes deux arpégiateurs qui sont marqués A, A et B. Mais en dessous, il y a ma key drum track, où là, je peux avoir des centaines et des centaines de rythmiques. Batterie, on parle bien de batterie. Donc, par exemple, ça. Très simple. Ce qui est intéressant, c'est que je peux avoir, sur chaque variation de mes arpèges, une batterie différente. Prenons l'exemple. Le thème va être différent. Je reviens c'est très bien. Maintenant, je vais, ce que je vous disais tout à l'heure, rajouter des arpégiateurs. Je peux en mettre deux qui me permet d'avoir ma guitare que j'avais tout à l'heure, mais qui est maintenant incorporée à ma structure. Bien sûr, ça se joue suivant les notes. Il hein, n'est pas bloqué sur une tonalité qui me permet... Donc, ça me permet déjà de flasher une idée. Déjà, bon, je ne suis pas guitariste, mais bon, ça me fait plaisir. Peut-être pas pour les voisins, mais bon, moi, ça me fait plaisir. Bon, il y a le casque aussi. Donc, je lui dis, ah, là, c'est bien. Donc, j'ai mes structures, tout ça. Donc, je vais pouvoir avoir mes vieux sons un petit peu vintage, fatigués. Avec mes cuves. je vais même descendre un peu mes cuives, tiens. Gardez mon son d'or derrière, qui me permet... Euh je me dis, bro, il manque quelqu'un, il manque quelqu'un qui vient chanter. Non, je ne pouvais pas chanter, mais j'ai, en fin de compte, enregistré par, par le biais d'un ami qui a chanté il y a très, très, très longtemps et, et qui a voulu, en fin de compte, rechanter un petit peu dans une ambiance très, très, très, très vintage. C'est-à-dire qu'on a, sur cette voix là on l'a un petit peu cassé et je l'ai samplé, bien sûr, bon, il n'est pas là aujourd'hui. Je l'ai samplé, je l'ai mis en mémoire dans mon autolus, je l'ai mis en programme, ça veut dire qu'il est, est devenu un programme, comme si c'était un piano ou une trompette, et je peux donc le mettre où je veux sur mon clavier, là je le mets sur le dos, la première note qui m'évite de faire des bêtises et le resampler à chaque fois, de relancer le sample. Là par exemple, c'est lui Alors là, il a son un peu fatigué, la reverb, c'est une vieille reverb, tout ça vient en fin de compte du nautilus on l'a un petit peu un petit vieillé vieilli, intéressant, parce que je vais pouvoir donc tout flasher en une fois. Alors encore une fois, bien sûr, on peut le mettre sur un séquenceur, vous pouvez le passer piste 1, mettre en fin de compte vos d'orgue, vos cuves et ainsi de suite, mais ça me permet tout de suite de flasher une idée. Ce que je disais sur les premières vidéos, c'est que l'intérêt d'une Nautilus, c'est une work session, bien sûr, mais c'est de flasher l'idée. cest le pouvoir à un moment appuyer une idée en se disant, ouah, ça c'est pas mal, et après je vais l'enregistrer. Mais ce flash, mes... Bon, ça me fait gagner du temps, en fin de compte, ça me permet d'ouvrir tout de suite une image sur mon titre ou pas. Même, on va l'enregistrer. Eh oui, l'intérêt aussi, c'est ma combinaison qui est là, aujourd'hui, qui est devant vous, qui me permet donc d'avoir tous mes réglages, mes panoramiques, mes effets. Ben, c'est une combi. Je l'ai enregistré en combi. Donc, qui veut dire que maintenant, je vais aller dans le mode séquenceur. Si je veux m'enregistrer, j'appuie sur séquenceur. Je vais aller sur allez, un, un song euh, un nouveau, le 94 par exemple. Là il est entièrement vierge. Donc c'est. J'ai mon piano, on sait pas ce que je veux. Et là, je vais aller copier la combinaison que j'ai fait juste avant, bien sûr. Copier avec les effets, tout, tout est dedans. Oui, c'est parti. Ça y est, c'est pris. C'est-à-dire que maintenant dans mon séquenceur MIDI, il y a deux séquenceurs, un séquenceur MIDI et un séquenceur audio, 16 pistes MIDI et 16 pistes audio. Là je suis en MIDI. C'est-à-dire qu'il m'a copié piste 1, mes bois, piste 2, la basse, et ainsi de suite, jusqu'à 16, parce que bon j'ai 16, 16 pistes. Si j'ai une combinaison de 8 programmes, il ne prendra que 8 pistes de mon séquenceur. On va l'enregistrer. Allez c'est parti. C'est parti. Et là, les deux mesures de battement. C'est parti Encore une fois, bien sûr, ce sont des exemples. Euh, mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec un Nautilus, vous allez faire énormément de choses. Je reviens à cette histoire de bloc-notes, de pouvoir tout avoir en un. Que ce soit ces neuf moteurs qui me permettent de réunir toutes les couleurs sonores qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché. Que ce soit de la modulation analogique, de la FM, du PCM, tout, tout est pris. On peut même aller sampler, aller chercher des échantillons extérieurs. Par exemple, toutes les sonorités de voix, des choses comme ça. Vous allez pouvoir, bien sûr, les incorporer directement sur ce Nautilus. A bientôt au revoir.